Euh, déjà, le soleil dans votre deuxième maison s'agit d'une énergie lourde et il fait en plus un carré avec Neptune. Mercure vient de le joindre aussi. Vous pourriez sentir que vous n'êtes pas capable de vous exprimer comme vous le désirez, ou bien que les autres euh, ne comprennent pas le vrai message derrière vos propos. Vous pourriez vous-même mal comprendre les autres. Essayez de structurer vos messages et vos propos. Et patientez, car les prochaines journées seront formidables. Mardi et mercredi pour le Québec, et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre neuvième maison. Vous serez attiré par des types de personnes inhabituelles. Il est courant de rencontrer des personnes d'origine ethnique ou culturelle différentes des vôtres. Vous vous sentirez sociable et ouvert d'esprit et vous pourriez faire des nouvelles connaissances qui vous aideront dans votre cheminement professionnel. Mars sextile Pluton, vous donne une formidable énergie et favorise la réalisation de projets difficiles qui semblaient trop difficiles à réaliser auparavant. Vous pouvez vous fier à votre intuition. Elle vous guidera dans la bonne direction. La chance vous sourit et vous suit. Profitez-en. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM. Vendredi et samedi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la balance, votre dixième maison. Jeudi, la Lune fait un trigone avec Vénus qui est toujours dans votre signe pour rendre votre charme et popularité tellement irrésistible que les autres ne pourraient pas vous dire non. Par contre, durant cette période, vous pourriez avoir quelques irritations et malentendus au niveau professionnel. Soyez attentive aux réactions impulsives. La Lune fait un carré avec Pluton aussi, ce qui pourrait conduire à un comportement compulsif possiblement destructeur lorsque des sentiments profondément enfouis seraient exposés, ce qui rend difficile contrôler des émotions aussi intenses. Des secrets ou habitudes embarrassantes peuvent être révélés auxquelles vous pouvez être confronté. Quoi qu'il en soit, cet aspect, l'une carré pluton, peut conduire à l'élimination des mauvaises habitudes ou comportements et à une transformation positive de vos émotions et relations.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 J'avoue, la période précédente aurait été épuisante émotionnellement et mentalement, mais vous aurez une fin de semaine très plaisante pour compenser un peu. Vous aurez envie de socialiser, faire des amis et même des connaissances ou relations d'affaires. Vous voulez être avec les autres, avoir du plaisir avec eux et inclure vos bien-aimés aussi. Et les énergies durant cette fin de semaine seront très propices pour ça. Comme je vous ai dit, euh, le soleil est déjà entré maintenant dans votre signe. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricorne. Euh, je vous rappelle que la semaine après, une nouvelle lune aura lieu le 26 décembre dans votre signe. Elle sera conjointe à Jupiter et elle va être accompagnée par un éclipse solaire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Préparez-vous. C'est tout ce que j'ai pour vous. Euh, je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et aussi surtout partagez s'il vous plaît. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.